Bon, je voulais voler comme ça, j'ouvre la fenêtre comme ça si je crie un chien qui aboie. Mais je sais pas tout à l'heure, il y avait un chien qui aboyait mais genre c'était flippant parce qu'il a pendant longtemps, genre y disait euh... faut crier quoi du coup. Et si je t'expliquais. Ouais. Du coup on est dans Hayden Shrike. Bon c'est un jeu qui est quand 1v1, du oh, coup on va... on Ah oh, je on peux va... mettre des yeux. Ils, sont pas, ils sont pas la race de moi. Donc c'est des parties qui durent à peu près 10 minutes par partie et en gros Mastercard, il va falloir que tu m'écoutes à partir de ce moment-là car c'est les règles okay, du okay. jeu. On est dans une sorte d'école, il y a à peu près 4 grandes pièces plus un couloir. Il y a ouais. des sortes de, de trucs de chimie et tout et il y a des petites euh... pièces que tu <rire> Lourd, lourd, lourd <rire> Et il y a des petites pièces que tu peux ramasser Et en gros ces pièces quand tu les ramasses Si tu en ramasses deux ça peut te faire un sort Deuxième chose très importante tu es invisible et je suis invisible. D'accord. Il y a un truc qui lui aussi, si tu ramasses une rune ou trois runes aussi, ça fait des sorts. Et ensuite, t'as des sortes de petites tables d'invocation dans la map. Et en gros, tu vas être soit rouge, soit bleu. Et si t'es rouge, par exemple, tu dois trouver des petites boules rouges à ramener sur ta table d'invocation qui te ramène des points. Mais quand tu prends une boule rouge, quand tu prends des runes ou quand tu ouvres des placards, bah c'est visible. Et du coup, okay. moi, si je te vois en train de le faire, je peux arriver à côté de toi. Et si j'appuie sur espace, et bah je déclenche un screamer chez toi et ça te fait perdre une vie et ça me fait gagner des points. Si je te fais trois screamers d'affilée sans que toi t'arrives à me suivre, surprendre t'as perdu voilà t'as vu comment ils sont activés sur le design et ensuite ils sont dit tiens et si on rajoutait mmh. les pseudos <rire> <rire> tu sais ça se voit c'était genre euh, deux jours avant ils ont fait attends oh, mec, merde <rire> je crois qu'on a oublié un truc <rire> <rire> attends attends c'est quoi ça faut choisir un truc là non, non j'ai rien vu c'est aléatoire enfin, bah moi non plus oh, okay. je vais te dire la vérité j'ai pas vu toi t'es bleu notre but c'est le même oui c'est le même à part genre, ta table ta, ta table est différente de moi oh qu'est-ce que c'est que ça dis donc eh hey, euh, arrête, je marque des wimp! Faut oh, que tu trouves yes. des, des, des les petites sphères, c'est les c'est le truc le plus pété. Oula Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis TP. Putain, je, je tépé. suis pas loin de toi, je le sais. Je sais pas où je Allez, ça c'est moi. Allez, ça dépop. Et je Comment tu m'as vu euh, bah tu portais une boule bleue. bleue <rire> qui Il y avait un petit peu un truc qui volait en plein milieu de la pièce quoi. Ah, oh, c'est quoi ça, un grimoire Ah oh, fils de pute. Yes ah la Pourquoi grosse. il y une chier. traînée verte derrière toi Parce que je crois que je me suis activé un piège sur moi-même. Oh merde, putain on est quasiment à égalité du coup. Et je sais plus du tout où est ma table de Ouija. A chaque fois que je prends un objet ou que je déplace un truc, je suis tellement stressé. Pourquoi je gagne des points là Parce que tu marches sur des petites flammes bleues, ça fait du bruit par contre. C'est peut-être ça non <rire> Calme-toi Je fais pas de bruit, moi je fais pas de bruit. Allez où ma table de Ouija ah Allez hop mais tu savais où j'étais Toi t'as dû t'activer un truc parce que je te voyais Ou t'as marché sur les flammes bleues à côté de moi Ah je crois que en fait te... je pense que quand je cours Quand quelqu'un court tu le vois Attends viens dans le couloir On, on court genre juste pour voir Ok oui t'es visible Je me tourne et tu vas, te... tu vas dans une Ouais c'est bon pas je, pas partie, je suis parti je suis parti t'inquiète Ok d'accord De Ma toute manière en soi tu peux pas savoir où je pars hein. Chut <rire> Sa mère sa mère sa mère sa mère sa mère Ok Oui Je suis content Il est où C'est quoi la sorte de... Je sais pas Tu vois de quoi on parle Je parle ou pas c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Gros? T'as fait quoi? J'ai raté. Mais t'as fait quoi en attends. gros? C'était quoi attends, ton quoi sort? Pourquoi je, suis, pourquoi je suis dans un monde vio violet là? Bah c'est ce que ça m'a fait! C'est quoi? Ah ça la pirate! Mais t'as fait quoi en fait? Je comprends pas. Mais je sais pas, genre j'étais dans la salle. J'ai euh. Ah, attends, je suis à la sortie là. Mais t'as activé un sort qui faisait ça? Je sais pas, peut-être. Mais tu idée Oh là, je ça ça okay. Non. Allez hop! Hop, euh, le petit tiroir qui s'ouvre euh, Pourquoi euh... Non. Du coup je me prends un petit chocolat Oh J'ai invoqué une créature qui garde ton hôtel Allez hop Allez <rire> Putain J'ai fermé la porte t'as vu <rire> Mais tu non mais c'est surtout que tu t'es mis à, à trottiner je crois Ouais je me suis mis à courir Mais tu voyais la fumée chelou là oui oui mais en fait c'était ça que tu avais mis tout à l'heure A vous le concept, le concept est vraiment lourd Ouais c'est bien ça Bon, première game c'était bien pour expliquer Maintenant, Fightox bonjour Bonjour Moi ça y j'ai compris mec C'était trop bien de vous d'entendre Oh non ça va me stresser d'avoir les orbes bleues Depuis le début j'ai toujours eu les orbes rouges Moi j'ai toujours eu les orbes bleues Bah t'as bon joué qu'une partie en même temps. <rire> je vais pas pouvoir roter dans cette vidéo Parce que quand je rote J'ai trop mal sa mère la pute J'ai tellement mal okay. à la gorge gros Go, go, c'est parti, c'est la course oh. D'accord, on s'est à comprendre. il s'est pas mute, le fils de pute, on l'entend. Ah pardon, euh. D'accord, je commence à comprendre. Non, tu regardes vraiment des trucs sur Internet, Mascarde Non, non, j'étais dans le grimoire. Ah. Je, je, bah, du coup, salut Quel cheater <rire> T'as raté, moi aussi j'ai raté mon truc. Putain, je <rire> suis trop deg. Allez, hop Le petit oh, livre qui s'ouvre à côté lu. de moi. T'as ouvert ton grimoire, ouais, trop de balles. Non non l'ai même pas... je passe à côté mais moi aussi après je me suis dit putain il est à côté j'ai pas ma barre de recharger c'était grave chelou. Et oui j'ai vu ta porte se fermer trop de balles. Oh sa mère la pute je pensais vraiment pas <rire> que t'étais là je pensais vraiment pas que t'étais là du coup on a égalité là c'est ça? Oui yes je t'ai genre tu sais genre j'étais en train de marcher tu sais je me suis dit tiens faut que je me barre vite vite vite vite et puis d'un coup je vois la porte qui s'ouvre je fais mais non ah je suis un connard moi je suis là pas à la table rouge <rire> depuis tout à l'heure je cherche des trucs rouges. Mais la table bleue, je la trouve plus. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Qu'est-ce qui t'arrive, mon beau Fight Bah, lui, il violet. Ah, ça doit être mon truc de bannissement. Nice, Bon, du coup, j'ai perdu ma table. Allez, hop Monsieur qui court T'as trouvé bon. la table Toujours pas. Ta mère ah, gros, gros, la porte qui se ferme sur moi. Euh... Putain, et tu sais que j'ai vraiment eu un gros coup de pression. Hein oh là là, j'ai vraiment pas de chatte que tu sois pile à l'endroit où j'étais. C'est quoi cette merde Oh non je me suis pris mon propre pouvoir dans la gueule Putain je me suis pris mon propre pouvoir dans la gueule J'ai une grosse traînée verte Ouais non mais même t'étais visible de ouf Mais là si une me fait une troisième fois d'affilée Je crois que je suis baisé hein. Oh putain mec Putain oh. non mais mec pourquoi je l'avais pas Je l'ai mis sur toi ça n'a pas fonctionné Et moi je t'ai eu Oui Mais tu sais que j'ai même pas fait exprès Putain mais non C'est une ah. grosse blague ce jeu ah. Ah. Il est où, tox Oh, je <Oxide> ok je suis où du coup bien, Allez hop Putain mais ouais, ça dure trop longtemps C'est bah, pas possible C'est exactement ce que je viens de me prendre dans la gueule hein Donc ferme là Mais oui <rire> Petite pute Tu m'avais vu hein Oui mais comment ça je t'ai pas eu Je sais pas mais nique bien ta race en tous les cas <rire> Allez hop j'en <rire> rajoute une hey. quand même pour le fun Oui Ah, bah, bah voilà, <rire> Fightbox <text. rde> e euh essaye de communiquer avec nous pour nous exprimer sa défaite. A ton tour de perdre, Ice Lucky. Oui. Ça te fait peur, ça. Hein bon, je suis bleu, tu es rouge. Chacun son destin, chacun. Ok. Chacun son chemin, okay. chacun son destin. Oui, chacun sa route. Oh, quelle voix exceptionnelle tu as. Bonne chance, Ice Lucky. Ta gueule. J'espère que tu vas gagner. Je, je t'ai mort. Pourquoi tu dis ça Regarde déjà, j'ai posé une balle. Quoi Ah ouais, moi, moi je te le dis, je tryhard. Hein. Gros tryharder. Je tryhard tout en parlant. C'est un tryhard intensif mais drôle. Est-ce que tu es prêt Je t'ai vu. Non. Je t'ai vu, je t'ai vu, cours Je t'ai ah vu, non. cours Non, non, tu m'as pas vu. Oui, c'est vrai, je t'ai pas vu. C'est vrai que je t'ai pas vu quand même, t'es où <rire> Il m'a vu. Oh là là, mais t'es bien caché Nice ah, lucky. C'est pas moi. Ta mère Oh putain tu m'as fait bien flipper Putain Comment t'as fait ça De quoi qu'est-ce qui se passe Je suis tout noir Mon pauvre Ice Lucky. T'es où Ice Lucky C'est quoi cette merde Je suis tout noir Il Y'a un personnage qui est tombé de la porte quand je l'ai ouvert <rire> C'est toi qui as fait ça Non. Arrête de mytho, c'est impossible que ce soit quelque chose d'autre. Ice Lucky. Oh une porte qui se ferme. C'est pas vrai. What T'es triqué d'où Ah J'ai tellement... Je déteste ce piège de merde What Oh Mais il s'est passé quoi <rire> Tu t'es pris quoi Je j'ai pris un piège Mais c'était quoi le piège <rire> Je sais pas. Même moi, je sais pas ce que tomber, tu t'es pris. Mais elle est où ma table Pourquoi Je suis tout noir <rire> J'étais tout noir moi aussi. Ça fait peur quand on voit rien. Ça dure longtemps ou pas cette merde Oui <rire> Mais elle est où ma table Oh bah moi je l'ai trouvé On Tu fais fait le tour 5 fois Ah elle est là Fizouf PUTAIN Moi je dis PUTAIN Bah qu'est-ce que... qui t'arrive avec ce qui mange un, avec mange un cul Je mange des culs moi T'as 50 000 points J'en ai pas 50 000 hein J'en ai 60 000 <rire> <rire> <rire> PUTAIN <rire> Coup dur. Je m'en fous, je me suis échappé. Fais attention au prochain ah mouvement que tu fais. Ah non, on fait la porte, on ouvre la porte. Ah non, non. Putain, en plus, je transportais une de tes arbres dans le couloir là. Je pense que c'est une défaite de la part d'Ice Lucky. Non. Pourquoi Que hop. Ah je m'en fous, j'ai rajouté des points, c'est bien mieux ce que j'ai ouais, fait. C'est vrai que c'est une défaite, ouais. ouais c'est une défaite. Bah pour toi, ouais. Mais j'ai po posé l'orbe en même temps, mec, t'as trop le seum Quoi Bah oui, j'ai réussi à la poser, l'orbe. T'es un gros con. Non, je suis un génie. C'est dommage parce qu'il te reste quand même 3 secondes pour égaliser. Allez hop euh... Non Allez hop euh... Ah, attends, attends, non, c'est pas... Non, oui, non. Oh <rire> <rire> c'était très, très serré. C'était très serré. J'avoue que c'était très très serré. <rire> C'est vraiment un gros con. Je suis ouais, sûr que ouais. je te bats maintenant, Mascard. Ah ouais. D'accord ok ah ouais C'est lui qui a gagné C'est lui qui gagné C'est moi qui ai gagné J'ai gagné, gagné tous les matchs Donc pour ceux qui veulent le jeu Il est gratuit Alors, En plus il y a, a HLK qui fait des rires euh, diaboliques derrière Pour rajouter un peu d'ambiance Donc voilà le jeu il est gratuit Donc si vous voulez y jouer avec vos potes euh, C'est grave une bonne idée Et euh, si ça vous a plu Dites-le nous Voilà ah, C'est lequel que j'ai pas fait là Ça la rage de ce que je raconte Allez plus plus toi, ne ferme pas la vidéo. Si tu es encore là, c'est sûrement que tu as aimé la vidéo et je t'invite du coup à aller sur le utip de la chaîne qui te permettra de regarder des publicités pour nous aider à développer la chaîne. C'est en description. À toi de jouer maintenant.